Un jour j'ai eu un accident et qui a failli me coûter la vie. J'ai été dans le coma pendant plusieurs jours. Tu peux faire le choix de, de continuer avec ta vie comme, comme elle était avant. Et dans mon cas c'était tout simplement pas possible. Il fallait que, que tout change. Je me suis posé la question Bon, voilà, est-ce que tu as fait tout ce que tu avais envie de faire et, euh, et la réponse était non. La réponse était euh, non. J'ai j'ai essayé de le faire, mais je ne me suis pas vraiment euh, lancée euh, euh, pleinement dans, dans ce qui me fait plaisir euh, dans ma vie. J'ai décidé de mener une vie plus simple pour être plus libre. Ça implique... Euh, euh, J'ai décidé de travailler en tant qu'indépendante, d'arrêter de, de, de, de consommer, de, de prendre plus de temps pour euh, les choses qui me tiennent à cœur. Euh, de me libérer de, de, des freins de la société euh, que la société m'impose. Euh... Ce que ça m'a permis, euh, ce, cette, euh, cet accident, c'est de me libérer du temps. J'ai découvert que j'étais créative, que je, je me mettais à faire des choses manuelles alors que j'ai toujours dit que je n'étais pas que quelqu'un de manuel. J'ai repris l'écriture euh, parce que quand j'étais adolescente, j'écrivais énormément. Et, euh, et j'ai abandonné ça pendant des années. Donc j'ai repris l'écriture. J'écris des récits, des contes. Récemment, je me suis mis à la poésie et tout simplement des choses plus manuelles, à faire des bijoux, des choses comme ça. Euh, à, à, je me suis mis au chant aussi. Euh, donc euh, je suis dans, dans, dans une chorale. Donc j'ai découvert que j'avais une voix qui était chouette. À la musique aussi, j'ai repris la guitare, donc que j'avais abandonnée pour, euh, il y a quelques années aussi. J'ai décidé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 Pour le service des, des femmes. Et le but, ce serait de leur donner plus de visibilité et encore une fois, qu'on se rencontre, euh, qu'on fasse des, des choses ensemble. Maintenant, je peux dire que je suis euh, entièrement heureuse alors qu'avant, j'utiliserais pas ce, ce mot-là. Ça allait, c'était bien, mais. Euh, mais vraiment, c'est que maintenant que je, que je vois ce que c'est le bonheur. Avant, je pensais que j'étais heureuse. Maintenant, je sais que je le suis. Maintenant, je le suis, en fait. Je, je me suis découvert plein de facettes, plein de Véronica que je ne connaissais pas ou que je savais qui étaient là, mais elles étaient un peu mises de côté euh, parce que euh, je n'avais pas le temps. Je me suis donné le temps d'être moi-même, en fait.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 le bonheur, c'est ça, tout simplement. J'avais un peu oublié, comme on oublie tous, je pense, c'est qu'en qu en fait, il euh, euh, y avait beaucoup de, de beauté dans le monde et que, en fait, euh, c'était l'amour qui nous, qui nous faisait bouger. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai appris dans ma vie. C'est que quand j'étais dans ce lit, en fait, tout ce que j'avais pu faire ou tout ce que j'avais pu apprendre, toutes ces choses-là, ce n'était pas très important. Ce qui était important, c'est les amis qui venaient me voir. C'était ma famille qui venait me voir. Tout simplement, ces aides-soignantes qui étaient là à s'occuper de moi et de, tout simplement à me donner à manger, à, à, à, à faire les choses que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas me lever du lit. Donc voilà, ma famille a été là. Ma, ma sœur a tout laissé en, en Équateur. Et pour, pour venir s'occuper de moi, mes amis se sont occupés de moi, les, des personnes que je ne connaissais pas du tout se sont occupées de moi, les médecins, les aides-soignantes et tout ça. Je me suis dit, ben bah, bah voilà, enfin, je m'en suis sortie parce que j'avais des gens qui m'aimaient autour de moi. Et donc du coup, euh, qu'est-ce qui est le plus important euh, dans ma vie C'est l'amour et c'est l'humain.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 voilà t'es pas à ta place aussi parce que j'étais aussi beaucoup euh, avec des ordinateurs même si j'avais une relation avec le client qui elle me, me plaisait mais il euh, y avait ce côté social qui me manquait aussi j'avais une espèce de, de, de, de, de, de syndrome de je sais pas quoi schizophrénie ou bipolarité dans lequel je travaillais toute la, toute la journée j'étais une personne, je sortais du boulot, j'enlevais mon, mon costume euh,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 donc euh, j'ai été dans le coma, j'étais en soins intensifs, j'ai été complètement immobilisée pendant trois mois et demi au lit avec un corset, je ne pouvais pas du tout bouger et, et forcément ben, tu, re, tu remets beaucoup de choses en question, tu, tu remets euh, ta vie en question en l'occurrence et tu te demandes euh, euh, voilà. Est-ce que ma vie me convient Trois mois et demi d'immobilisation totale. Après, j'ai été dans, dans un fauteuil roulant pendant encore quatre mois. Après, j'ai petit à petit été mise en verticale, et au bout de neuf mois, j'arrivais à marcher avec une, une canne. Et, donc, euh, et après, la longue période de, ré, de rééducation et, et tout ça, et euh, j'y suis encore en fait dans cette période de rééducation.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 qui était plutôt pas mal et je me suis contentée de ce pas mal en fait. Tout ce que je faisais qui me plaisait en fait c'était du travail bénévole complètement donc euh, dans lequel je n'étais pas payée donc de faire quelque chose qui m'épanouisse réellement, qui me rende heureuse pour moi c'était euh, ne pas être payée tout simplement donc euh, de quoi je vis, parce que je, je, je, ne, je, je dois me payer ben, mon loyer, ma, ma nourriture, ben, tout ce dont on a besoin pour vivre dans le monde dans lequel on vit. Donc euh, dans mon cas, c'était plus ça, plus qu'un qu manque de confiance en moi, je, je pense. L'incompréhension et la peur, euh, la peur de mes, de mes proches, que, que, voilà, que je sois en train de, de partir sur quelque chose de, qui va me faire du mal après. Euh, pour moi, c'est important que les personnes que j'aime comprennent euh, euh, mon processus en fait. Ma mère, c'est quelqu'un de très sage et elle dit souvent que elle, le seul moyen qu'elle a pour voir si, euh, si, euh, si on prend les bonnes ou mauvaises décisions, euh, c'est de voir si on est heureuse, bon, ce qui est assez logique. Mais quand elle voit que, que mes choix euh, non seulement me rendent plus heureuse, mais qui me rapprochent d'elle aussi, et de toutes les personnes que j'aime, parce qu'avant je m'étais beaucoup éloignée d'elle parce que j'étais plus dans un processus, euh, j'étais moins dans, dans, dans justement dans l'amour et ces choses-là, et, et depuis que j'ai pris toutes ces décisions et tout ça, automatiquement ça passe par me rapprocher de, de ma famille et, et donc du coup elle est contente avec ça et je, elle voit que je suis heureuse, que tout se passe bien dans ma vie et aussi que toutes les choses qui pourraient être un, un, un blocage, ne serait-ce que d'un point de vue financier ou n'importe quoi, ça s'ouvre. Je pense vraiment que, que tous les changements euh, durables passent d'abord par l'individu, par, euh, par un changement dans les personnes et, euh, et hein, tout simplement, je pense, se rendre compte qu'on qu qu est, qu est tous des diamants bruts, qu'il qu faut juste polir tout ça. Quoi.